Uh, good night everybody. Bonsoir uh, à chacun. Je suis très heureux de vous recevoir, Je so to welcome you, de vous recevoir dans cette chapelle. Et je ne suis pas loin de cette chapelle, juste à côté. Je suis en ce moment dans mon couvent. Actually, I'm in my priory. I'm a priest. I'm a Dominican father. Et, euh, nous allons vivre un temps de prière. It's time now to pray. And to pray for everybody, de prier pour chacun d'entre nous. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le monde d'un enfant aîné, Dieu notre Sauveur. Aujourd'hui, la paix véritable vient du ciel sur notre terre. Ensemble, Prions par la révélation de ce mystère. Nous gouttions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, la prière, la prière en anglais. Lord, our God, with the birth of your Son, your glory breaks on the world, dans cette nuit, dans cette soirée, nous allons écouter une lecture qui est une lecture du prophète Isaïe. Salut et viens dire à Sion « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, tous ensemble ils crient de joie, car chantent à la messe, alors on va prendre un petit chant. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout, chantez un chant nouveau, Seigneur, parce qu'il a fait des merveilles, par son bras très sain, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, sur la harpe avec un son mélodieux. Acclamez votre roi, le Seigneur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Maintenant, c'est l'évangile du jour de Noël. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon sa beauté fut accompli. et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota, et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les a de vous aimer un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici un signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain il lui réclange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Acclamons la parole de Dieu louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais maintenant vous dire un petit mot sur cette soirée particulière. Tout d'abord, merci à chacun d'être venu. Je voudrais remercier d'emblée Patrick Moya, qui, a, qui nous a permis de nous retrouver, et puis remercier tout particulièrement Camerina, car en effet c'est elle qui a, avec beaucoup d'attention, beaucoup de précision, a reproduit l'Église où se trouve en ce moment la crèche de Patrick Moya, c'est une grande fierté que d'avoir cette crèche dans notre église en ce moment. Cette église où vous vous trouvez, c'est exactement la même. Là, à l'endroit où je suis, j'y célèbre la messe avec ma communauté dominicaine. Vous avez l'espace qui a été vraiment particulièrement respecté. C'est une église baroque de Nice, une ancienne église du XVIIe siècle. Depuis maintenant plusieurs années, avec Patrick Moya, nous avons ce temps particulier à Noël où nous nous retrouvons pour prier. Nous avons eu quelquefois la messe. Je voudrais simplement dire à chacun combien je suis heureux de vous retrouver à vous qui habitez tout ce monde des métavers. En effet, cette, ces méta-univers, tous ces univers que l'on dit virtuels, mais nous savons qu'il n'y a pas là-dedans du virtuel, mais plutôt de la réalité augmentée. C'est l'occasion de pouvoir se rencontrer, l'occasion de créer, l'occasion de créer des événements, de créer de beaux espaces ou des espaces atypiques. En tout cas, c'est pour chacun l'occasion de vivre dans cet univers si particulier. Il n'y a pas que Second Life, il y a d'autres univers. Et celui-là, nous le savons tous ici, est particule donne particulièrement pleine possibilité pour pouvoir, vraiment, pour pouvoir vraiment créer artistiquement, pouvoir se rencontrer, pouvoir aussi faire des enseignements, pouvoir discuter. Voilà, c'est un, un très bel univers et je suis heureux de le célébrer ici sur l'île Moya. À chacun d'entre vous, euh, je voudrais vraiment redire euh, l'espérance que j'ai comme aumônier des artistes que nous puissions vraiment continuer à créer. Les temps ne sont pas faciles, vous le savez les uns et les autres. Les temps sont incertains, nous le savons, chacun d'entre nous ici le sait. Mais à travers tout cela, il y a l'espérance que nous célébrons le jour de Noël. L'espérance est eh bien qu'il y aura toujours l'occasion de continuer à vivre, à inventer, à créer de la beauté, à créer des choses qui sortent de notre imagination, de pouvoir les rendre tangibles, réelles, inventives et de pouvoir accueillir les personnes pour les partager. En ce moment, dans notre église, la crèche est là éclairée, elle accueille tous ceux qui dans la rue passent, comme la rue que nous a, qui est reproduite à l'extérieur, qui rentrent dans cette église, qui voient cette crèche. Et il y aura l'occasion à travers les réseaux sociaux de partager ce moment que nous avons vécu et que nous vivons en ce moment, et de pouvoir dire eh qu'entre le monde qu'on dit réel et le monde de ces réalités que l'on dit virtuelles, eh bien, il y a des interactions, il y a toute une vie qui se transmet, qui passe, et qui peut passer avec beaucoup de beauté, d'espérance et de joie. À Noël, que nous allons fêter dans quelques jours, à Noël, dans quelques jours, nous célébrerons la nativité. La fête de Noël se célèbre depuis plusieurs siècles. Elle a été inventée, on peut dire, quelque part euh, du côté de Rome, c'était l'occasion de, au moment du solstice, de fêter le soleil qui semblait avoir perdu la bataille contre la nuit et qui tout d'un coup renaît et la lumière revient. C'est une fête de la lumière. C'est une fête du renouveau. Et c'est comme cela que l'Église l'a toujours vécu. Alors il y a la fête, je dirais, universelle. La fête particulière chrétienne qui est celle eh bien, d'un Dieu qui vient à la rencontre de l'être humain dans le mystère de ce que nous voyons, la crèche, cet enfant Jésus qui vient et qui s'offre dans cette humanité si fragile. Eh bien, je voudrais, au moment maintenant, où nous allons prendre un petit temps de prière, prier pour chacun d'entre vous. Peut-être, au fond... Vous, vous ne partagez pas tous la foi de l'Église. Mais euh, je crois que la bénédiction et la prière, ça vaut pour tout le monde. Un moment de recueillement, un moment de partage, un moment d'émotion et un moment d'union des cœurs. Alors nous allons prendre cette prière, où nous allons prier pour chacun et pour tous. J'associe à cette prière euh, les défunts de vos familles, de nos familles, tous ceux qui sont partis. Et certains d'ailleurs que vous connaissez, qui ont vécu dans cet univers de Second Life et qui à un moment sont partis, nous pensons également à eux. Ce soir, auprès de la crèche, nous déposons toutes nos prières pour notre monde. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, en ce petit enfant, tu viens partager notre vie, que l'Église aime et partage ta vulnérabilité. Ta pauvreté seigneur nous te prions seigneur écoute nous seigneur exauce nous aujourd'hui un sauveur nous est né c'est le christ le seigneur seigneur aide tous ceux qui gouvernent le monde à préférer le service à la domination et au pouvoir l'humilité à la violence la simplicité au luxe seigneur nous te prions Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. La grâce de Dieu s'est manifestée pour tous les hommes. Seigneur, nous pensons à ceux qui souffrent, aux malades, aux personnes qui seront seules le jour de Noël, qu'ils puissent retrouver la joie et l'espoir en cette vie. Seigneur, nous te prions. Nous croyons que tu te fais l'un de nous et que chaque communauté paroissiale, tout lieu en ce monde, te reconnaître et aimer en tout visage. Exauce nous Je vais maintenant monter à l'hôtel. God of every nation and people, from the very beginning of creation, you have made manifest your love. When our need for our savior was great. You send your son to be born of a Virgin Mary. To our lives, he brings joy and peace, justice, mercy and love. Lord, bless all who look upon this manger. May it remind us for the humble birth of Jesus and who lives and reigns forever and ever. Amen. En français maintenant. Seigneur de toutes nations et peuple, depuis le tout commencement de la création, tu as rendu manifeste ton amour. tous ceux qui regarderont cette crèche, qu'ils se souviennent de l'humble naissance de Jésus et qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais. Dire la bénédiction finale, the final bénédiction, c'est la bénédiction du jour de Noël que je vais adresser à chacun de vous. Pour tout ce que l'on fait, eh bien toujours un peu de bien, un peu d'humour aussi, et surtout beaucoup de joie et de partage fraternel soient trouvé. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie. Qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'église du ciel. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Bon Natale et à tutti, Happy Christmas, joyeux Noël à chacun et merci encore pour cette participation et à très bientôt. Je